Écoutez-moi les petits chatons, j'espère que vous allez bien cette vidéo. Vous allez voir la stratégie taverne 3, une stratégie absolument incroyable. Alors qu'il faut évidemment utiliser à bon escient, il ne faut pas toujours euh, finalement la, on va dire la, la forcer. Mais voilà, c'est ce qui est, je trouve, très intéressant dans Battlegrounds. C'est pour ça que je trouve que cette méta c'est la meilleure depuis le début du jeu. C'est que il y a plein de stratégies différentes. Alors on connaît les stratégies taverne 2 avec Arana euh, principalement. On connaît évidemment les stratégies standards qu'on va quand même utiliser pour la plupart des compos, la plupart des Perso également, c'est plutôt, on va dire, la stratégie de Bob, c'est-à-dire récupérer une grosse carte taverne 6, taverne 6 ou taverne 5 et construire avec une carte clé, euh, finalement, je sais pas, un mini-rag, un bran, un casseur Omega, un baron, etc., un gold bref, Mama, vous avez compris, ça c'était le jeu avant, finalement, c'était presque. 95 voire 98% des games on va dire dans toutes les métas précédentes et maintenant on a les quêtes évidemment donc on a des stratégies où on va vraiment jouer que avec la quête on ne va même pas alors on joue toujours avec les cartes de Bob forcément parce qu'il y a des cartes qui sont meilleures que d'autres mais en général en taverne 3 taverne 4 il n'y a pas de carte game breaker. il n'y a pas la carte qui fait gagner instantanément comme en taverne 5 taverne 6 on... du moins la carte sur laquelle on va vraiment builder tout un archétype voilà c'est ce qui est intéressant dans cette méta et la stratégie taverne 3 euh, finalement bah Autant, dans les méta précédentes, on ne pouvait pas vraiment rester t 23, si ce n'est, y... en fait, si, on y restait, mais juste pour accrocher un top 4, voire un top 5. Genre, typiquement, la game se, se passait mal. On disait, bon, ok, je vais faire la grosse serrure t 23, t 24. Si j'accroche un top 5, bon, je perds pas trop de points, je fais pas turbo top 8. Là, maintenant, on peut jouer en 3 et se dire, hé, hey, mais attends, mais je vais le chercher ce top 1, là. Bref, j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Franchement, euh, je peux pas trop. Rodera. Rodera, ça a l'air infâme, hein mais je peux pas cliquer sur ok <rire> j'ai cliqué cliquer sur ok genre euh, je veux aucun perso ok <rire> on passe à la gamme d'après mais on perd pas de points ça marche pas comme ça Quelle est votre stratégie cette fois, ah, Vous avez tour 7 donc tour des 9 gold le mec en face me sort une 147-147 et me met 39 dégâts. Ah ouais mais t'es un loser mec. <rire> T'avais pas de poison? Bah, en vrai c'est rare quand même, mais c'est pas possible je crois. 39 dégâts sur le tour des 9 gold. C'est-à-dire qu'il a Geta 26, pratiquement. C'est-à-dire qu'il avait Boa, non? Je peux pas si t'as pas Boa je crois, ce que t'es en train de dire. Si bon a Boa doré et que ça ramène que des 6, c'est possible mais. Je vois un screen. Pauvre-le. Merci Raki Blur. Merci pour le soutien, c'est gentil. Merci beaucoup. La bataille fait vraiment rage, donc. Bah pour mettre 39 dégâts, le gars il avait genre un énorme taunt impassable, je pense, et un boa doré. Chichou, c'est comme Saint Thomas, il ne croit qu'en ce qu'il voit vrai. Je m'appelle Thomas donc. Et je suis un saint. J'ai déjà croisé la Légion du Mal. Rien qui sort de mal, Mais j'ai des Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien? Bon, Horrible hein, comme setup. Je pense qu'en temps normal, j'aurais pas fait ça. Mais je, je trouve que c'est. pas, c'est un setup qui me parle un peu. On va être incroyable, hein, mais. Ouais, c'est cool, on va y ajouter des cartes dans la main. Ouais, acheter ça, ça donne un peu envie de crever, mais... Ça, c'est pas OK. on va up juste. Ah, fait chier si j'avais su. <rire> bon, on sait pas, hein, mais... On aller en 3, non? Enfin, je vais me faire fumer. Après, si je, fais ça, si je prends ça, je me fais pas fumer. Mais... Elle oh, est complexe cette gamin. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Ça c'est un truc qu'on va sensiblement garder. J'entends je pars à la quête. Je pense que je vais jouer à une espèce de compo euh, taverne 3 mecha avec la menace, avec la, la, le cuisson. On a vu ça hier dans les lobbies, mais je sais pas. Je sais pas ce que ça donne en vrai. Salut à tous, bienvenue. Salut Sebi. Salut Lucky. Le plaisir de vous voir. J'espère que vous allez bien. C'est quoi sa quête C'est des serviteurs morts et après waouh, c'est l'homme volée c'est strong. Oh oh Allez chercher un sac qui était trop gris d'ici. Bah, je pense que c'est mieux de jouer avec la quête. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Ah, ça ben Vous vous débrouillez vraiment bien. Je vais essayer de forcer un peu la compo LM avec cette cut. je Partirai plutôt sur Meka. Impression. On va tirer plutôt sur Mecha. J'ai quand même envie d'essayer de tripler. En vrai, si je triple, je peux quand même essayer d'aller chercher la 5. J'ai pas envie de forcer non plus. ça C'est cool. Continuez hein. Un de et une pièce d'or de gagné. On va les virer je crois. Euh, Ça non Ah ça, pourquoi pas. Ah ça c'est un peu mieux. Là l'idée c'est de tempo donc euh, tout ce qui peut tempo un peu mieux c'est... On va le prendre je pense. Ok vraiment un strat tempo d'ailleurs lui il fonctionne plus trop maintenant lui il recrute pas il vole merci au pain c'est gentil merci beaucoup mais du coup avec chambellan et contrebandière est ce que ça déclenche le plus 1 pour chaque itération euh, ouais ouais ouais ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout Merci Nunux 77 pour le Prime. Merci à toi. Donc ça c'est pas mal parce que si on le trip, encore une fois, je vais rester 3. Mais si je trip j'irai 5. Bah enfin, j'irai tenter d'aller chercher la 5. Après en 5 on joue Bran pour les pièces. Et c'est un peu tout hein. Bon après Minirac c'est une carte qui existe mais elle va vite être dépassée par la livre de cuisson. L'ardeur, si l'ardeur existe aussi je crois. Vite fait. Ah, Peut-être Lucas. Le magnétisme ouais fonctionne très bien. C'est pour ça qu'à un moment il faut aller en 4. Parce qu'en 4 il y a quand même du magnétisme. Mais pour le moment, j'ai quand même envie d'essayer d'avoir un board correct à peu près le cas je pense ici. Il est pas dingue mais il est correct. Ah zut. Zut zut zut Ouais le problème c'est que là on commence à saigner, c'est chiant Là on commence à saigner grave Ouais Relou, relou Ouais ouais ouais, ouais. jouer des serviteurs. peut pas rêver notre board mais en même temps c'est un peu normal bon, au prochain tour le up il sera pas très cher on pourra up je pense que c'est le chambellan qui part au prochain tour salut herberac comment ça va passer un bon week-end Okay. Ouais. On sort bien jeune homme, On sort très bien même ce qu'il monte le mort derrière ah, Quoique je de vais rester dans la taverne là Franchement, nickel, mais je stack à 5K5. Je pense que mon jeu manque de vision globale. Ça, euh, il faut essayer de comprendre ça. Le mieux, c'est d'utiliser Firestone ou euh, HS Deck Tracker. Et euh, il faut avoir une vision sur les, les races manquantes. Et en fait, en fonction des races manquantes, tu vas tendre vers une compo ou un type de compo. Ça, c'est important. Tu vois, typiquement, là... Bon, là, en vrai, je l'ai pas fait. C'est de la merde. Mais Par exemple, il n'y a pas Murloc, donc tu peux jouer big. Quand il n'y a pas Murloc, tu peux jouer beaucoup plus facilement les compos Big. Genre Big LM, Big Pirate et tout. Quand il y a Mecha Uran, on va plutôt jouer Mecha Uran. Quand il y a Murloc, on va plutôt essayer de jouer Bouclier Divin pour contrer les Murlocs. Donc voilà, il y a des espèces de situations comme ça. Bon là, je l'ai pas fait parce que j'ai joué vraiment par rapport à ma quête. Donc j'ai essayé de forcer un peu la quête avec les Boubous Divins. Mais théoriquement, il aurait mieux fallu jouer Big. Mais bon... L'as du casque, c'est pas un. Enfin, je sais pas. J'étais je... pas très à l'aise avec le fait de jouer big dans cette game. Et en triple, elle va être grosse, nos créatures là. Merci, Tony. 91-60. Merci pour le prime, c'est gentil. Merci à toi. Faut tenir. Plus on tient, plus on grossit. C'est assez rigolo hein, comme quête. livre de cuisson, c'est très fort. Ouais. C'est incroyable, hein. c'est la meilleure combo, je pense. Vous vous débrouillez bien. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagner. Choisis le même. J'entends on va up je dis ça à chaque fois mais bah là en vrai c'était dur de up on avait une bonne carte et à partir du moment où j'achète une bonne carte bah, en fait j'ai pas envie de roll derrière donc quelle cote pour atteindre le rang légende de battlegrounds ah, c'est une bonne question une bonne question je dirais 8k peut-être 8000 je pense 8000 tu commences à connaître le jeu. Je pense que c'est un cap, 8000, c'est on va dire une cote qui, qui est un plafond un, plaf... ben, un plafond, de verre mais qui peut être un plafond pour beaucoup de joueurs. Plafond éphémère hein, évidemment mais... Moi j'ai pas mal galéré à 8k à l'époque, il ben, y a euh, un an et demi de ça peut-être mais c'est que c'est vraiment une, une euh, on va dire une cote que j'ai du mal à passer. Après dès que je l'ai passé, bah là je suis... c'est plus haut, mais... Oh il est mort le chaton Ah, il n'y a pas la place, c'est sympa ça. Ah, il va survivre hein, le bug. À part s'il attaque à gauche. Et puis re à gauche. Ouais bon, pas de chance.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 Voilà, par contre, en termes de pièces, au prochain tour ça a du sens. Pour 3, on récupère 4, donc on gagne une pièce. Oh, C'est con, man. ça se fait, je pense. À part s'il si, y a une bonne carte à acheter. Là, ça pouvait même avoir du sens. Enfin, non, c'était Evan je crois. Merci à arpio. Bah, pardon, ma question était mal formulée. Tu vis quelle pour les gros tournois euh, Là, c'est le dernier mois pour les Lobby Legends. Le dernier mois de Calife. Donc, euh, je pense qu'il faudrait, à la fin de saison, il va falloir peut-être 14k. Genre 14 000. Ça doit être le cut à le top 16. Bon, voilà, j'essaye de... Je vis 14 000. Bon, c'est le mois où tout le monde tryhard encore plus que d'habitude. Hein. Le niveau est incroyablement relevé. Hein. Vu que est après, il y aura, bah après pendant deux mois, il n'y a plus de tournois. Et après, en décembre, il y a l'annonce le... pour 2023. Donc en janvier, ça reprendra, je pense. On croise les doigts pour toi Ouais, bon, je, je donne tout. Hein. L'important, c'est d'être satisfait de son tryhard à la fin. De toute façon, c'est tellement derrière. Même si tu es qualifié, tu n'es pas encore qualifié parce qu'il y a d'autres tournois. Enfin... L'objectif c'est vraiment de faire une bonne saison. Après si je suis qualifié c'est cool, c'est très cool. Si je suis pas qualifié, bon bah. Je pense que j'ai quand même fait vraiment une belle saison. Pour le moment je fais une belle saison en tout cas. Autant quand il y a beaucoup de tournois. Faut quand même en gagner. Au moins un. Autant quand il y a qu'un seul tournoi euh, tous les un mois et demi. Euh... Alors, le fait de pas le gagner c'est pas très grave. Enfin, le fait de pas se qualifier c'est pas très grave parce que. Parce que c'est un one shot quoi. Ouais c'est chiant le baron Après les, le Crépitant il attaque plusieurs fois, ça c'est assez cool Après faut, faut qu'il tape dans le baron, pas dans les petits loulous Encore une fois <rire> Ah non dommage perdu C'est clair, mais cette fois-ci, ça vaut vraiment le coup de se donner un peu plus, non ben, Je peux pas me donner plus. Je, je... je fais que jouer. En termes de temps, c'est impossible de jouer plus que ce que je fais. Ou alors, je sacrifie mon travail. Mais j'ai besoin d'argent pour pouvoir continuer à vivre. Donc malheureusement, je ne peux pas faire plus que ce que je fais. Bon, on a au moins enlevé pas mal de dégâts. Bah par semaine je dois jouer, euh, je sais pas, c'est dur à dire mais beaucoup. 40 heures peut-être Entre 30 et 40 heures Sachant que à côté de ça j'ai quand même ma chaîne YouTube à faire vivre, j'ai quand même le fait d'essayer de récupérer de l'argent avec des placements de produits. Alors, en ce moment j'ai des grosses semaines, hein. je dirais bien 70 heures par semaine quand Donc je suis un peu fatigué, mais ça va. Euh ok, ah mais ça fait chier. Ah tant pis, j'étais à la main, comme on dit. Pip. Un choix tactique intéressant. J'essaie à mettre Crépit first. Voilà je pense qu'il a un taunt. Ah ouais my bad, j'aurais dû mettre Crépitant first. Ah zut. Après je pense que je suis quand même devant moi. Je joue pas hors stream. Tu sais, ça m'arrive un peu le week-end, mais j'ai pas beaucoup de hors stream. Hein. Et hors stream, je travaille. Hein. Encore une fois, euh, le, le stream, c'est qu'une partie visible de mon travail. Hein. Même si c'est beaucoup d'heures, euh, je peux pas vivre qu'en streamant. Quoi. Les abonnements ne me suffisent pas à vivre dans mon activité, donc je suis obligé de mettre en place d'autres choses pour vivre. Ok, ok. Oh ouais je me repose, t'inquiète pas, je me connais à ce stage là <sussez> je Commence à me connaître. T'as combien d'abonnements par mois en moyenne Entre 1000, 1000 et 1200 deux À peu près. La quête, c'est le livre de cuisson. Lui elle a perdu contre le mort c'est chelou La strat T3 a bien fonctionné ouais ouais ça marche bien avec les mechas. Tout à fait C'est hyper intéressant Et Lui il a pas une très bonne quête donc on devrait toujours jouer 100% Il bah, y, y a des chances qu'on passe pas par là quand même Je pense Après quand il n'y a pas mecha ça, ça a un peu moins d'intérêt on va dire de rester à 23. Super. Ah, C'est une jolie game. On a vraiment respecté notre stratégie jusqu'au bout. Enfin, on n'a pas trop profité de ça si ce n'est un peu au début pour nous mettre dans une bonne euh, bonne dynamique on va dire. de dynamique de tempo. Après on avait naturellement la tempo quand même avec notre, notre quête. Et puis ça, ça a quand même activé vite la quête il faut reconnaître.